Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite page de révision. Euh, nous allons commencer par lire des sons. Donc je vais pointer avec ce stylo euh, les lettres à lire. Je te laisse un petit temps d'avance sur moi. Et normalement, quand je montre le son suivant, tu dois avoir terminé. Alors, on y va, on démarre avec le premier son. Je te laisse le lire et moi je te le dis. Oh, Comme ça, on arrive à corriger ensemble. Le suivant. Eh. continue, deuxième ligne, toujours le même système. C'est à toi. O. E. S. Je. I. Aïe, aïe, aïe. aïe. ouille. On continue le travail. Je te montre la suite. Il va falloir lire les lettres et dire tous leurs sons. Alors, on commence toujours par le nom de la lettre en premier. Celle-ci. Elle s'appelle la lettre E. Elle chante E, mais aussi d'autres sons. Rappelle-toi, elle peut chanter E, lorsqu'elle est suivie par exemple de consonnes, comme dans ⁇ et ⁇ elle ⁇ Les prochaines lettres, leur nom, un C et un H. Alors, ensemble, ils chantent ch, mais ils peuvent chanter encore autre chose, rappelle-toi. Comme dans chronomètre, chorale, ils peuvent chanter que. La lettre suivante, c'est un C. Elle peut chanter que, comme dans crabe. Ou S comme dans cerise. Les deux lettres suivantes. Un T suivi d'un I. Soit elles chantent T. Comme dans tigre. Elles peuvent aussi chanter S. Comme dans attention. Avant-dernière lettre. La lettre G. Qui peut chanter J comme dans girafe, mais elle peut aussi chanter G comme dans tigre. Et la dernière lettre, c'est la lettre S qui peut chanter S comme dans sauce ou Z comme dans maison. Pour faire cet exercice, tu vas avoir besoin d'une ardoise ou d'une feuille. Tu devras noter le numéro du mot outil que je vais te dicter. Est-ce que tu es prêt Premier mot outil, je suis. Je suis. Voilà la réponse, c'était le numéro 2. Je relis avec toi les trois mots outils. Je dis. Je suis. Je vais. On passe au deuxième mot outil. Avec. Avec. Sur ton ardoise, tu dois avoir noté le numéro 1. On relit les trois mots outils. Avec. Avoir. Au. Oh. Cette fois-ci, tu cherches. Je fais. Je fais. On corrige. Premier mot. Je vois. Deuxième. Je fais. Troisième. Je vais. C'était donc le numéro 2. Bravo Le dernier. Il est. Il est. Il s'agissait du numéro 3. Je relis avec toi les trois mots-outils. Il dit. Il peut. Il est. Regarde bien ces mots, tu vas devoir les ranger dans les bonnes maisons. À gauche, la maison du singulier. À droite, la maison du pluriel. Utilise une ardoise et recopie les mots dans la bonne maison. Nous allons pouvoir corriger. Regarde bien, à la fin de certains mots, il y a un S. Ce S, c'est la marque du pluriel. Tous ces mots-là vont donc dans la maison du pluriel. Des billes, les nageoires, des photographies. Les autres mots vont dans la maison du singulier. Observe bien la correction et vérifie ton travail. Tu vas maintenant devoir transformer ces groupes de mots au pluriel. Ils sont actuellement écrits au singulier. Rappelle-toi, lorsque tu transformes au pluriel, le déterminant va changer et il faudra montrer la marque du pluriel dans le nom. Pense à tout écrire sur ton ardoise. » Le déterminant « un » au pluriel se transforme en « des ». Quant au mot « nénuphar », on le réécrit à l'identique et on va juste lui rajouter le « s » qui est donc la marque du pluriel. corrige le mot le serpent le se transforme en les lorsqu'il est au pluriel je réécris serpent et je lui ajoute la marque du pluriel le s à la fin on change de côté cette fois-ci cela va être à toi d'écrire au singulier. Regarde bien les deux nouveaux mots et réécris-les au singulier dans la maison du singulier. Le déterminant « des » se transforme en « un » au singulier. Je réécris le mot « asperge », mais je ne réécris pas le « s » qui est la marque du pluriel. Même chose pour « des balais ». Le « des » se transforme en « un » et je réécris le mot « balais ». Nous allons maintenant travailler le pluriel des verbes. À toi de ranger ces deux phrases dans les bonnes maisons. Un arbre pousse, c'est du singulier, on retrouve bien le déterminant 1 qui est au singulier, arbre qui est lui-même au singulier, et pousse écrit avec un e au singulier. Au pluriel des arbres poussent, des qui est le pluriel du déterminant un, arbre qui porte un s pour la marque du pluriel du nom, et pousse avec nt à la fin, qui est la marque du pluriel pour des arbres. Ce sont les arbres qui poussent.